Salut à toi seigneur de guerre, salut à toi duchesse de bataille, c'est Tourop et tu es sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je te propose une vidéo qui sort un petit peu des sentiers battus, puisque j'ai reçu de la part du très sympathique Denis, de l'éditeur de jeu Mantique, la boîte qui est juste derrière moi, à savoir Kings of War Tempête dans les Comtés. Alors cette boîte est sortie il y a maintenant... Quelques temps, le jeu et la nouvelle traduction, notamment autour du livre, le manuel du joueur 2022 que j'ai autour de moi, est sorti il y a un petit peu quelques temps. Mais j'avais vraiment envie de vous partager euh, mon appréhension du jeu, mon avis autour du jeu. En clair, je vais passer Kings of War à L'essoreuse Creative Wargame pour voir ce que ce jeu a dans le sac c'est parti pour la vidéo Alors déjà, Kings of War, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de simulation de bataille euh, fantastique. Un wargame, donc un jeu avec des figurines qui va mettre en scène euh, des batailles à grande échelle, des batailles rangées médiévales fantastiques avec tout l'univers qu'on connaît du médiéval fantastique, les orques, la magie, les elfes, les dragons, les ogres, les bêtes, voilà, tout ça, on s'y on retrouve. C'est un jeu qui est basé sur un univers fan assez générique, donc on va retrouver un petit peu tout ce qu'on a l'habitude de voir et, et tout ce qui fait partie aussi de la culture commune des euh, fans du médiéval fantastique, euh, donc euh, voilà. Kings of War, euh, c'est un jeu qui en est à sa, à sa troisième version. Là, on est sur une boîte de base, euh, un starter que vous voyez derrière moi, donc qui est Tempête dans les Comtés, avec euh, deux euh, nouvelles gammes de figurines euh, pour euh, les Halflins et les orques de la Faille, les orques de la Faille qui sont une nouvelle armée dans le jeu. Euh, donc euh, cette boîte arrive avec ce starter là et est composée aussi euh, du livre le manuel de joueurs que vous voyez aussi derrière moi. Je vous propose qu'on aborde différentes thématiques, la première ça va être le gameplay, on va parler du gameplay. Est-ce qu'il est immersif par rapport à l'univers qu'on veut nous amener Oui, non. Euh, Est-ce que euh, le gameplay est facile d'accès est-ce qu'on comprend facilement les règles Et est-ce qu'il y a de la profondeur de jeu qui va nous amener à avoir des communautés de de jeux de joueurs autour bah, de la méta, autour du jeu compétitif, etc. Cette communauté qui a souvent tendance à rester à travers les versions et qui en fait euh, est un petit, le, le, le, le, un petit peu le noyau dur de la communauté. Et après il y, a, bah, il y a tout le reste, il y a les fans, il y a les, il y a les peintres, il y a les, les modélistes, il y a les mecs qui aiment juste le jeu qui vont graviter un peu aussi autour de ça. Voilà, mais est-ce que du coup ce jeu propose une profondeur en termes de lecture de jeu qui va nous donner envie de, bah, de penser un petit peu, de faire des listes, de comprendre la méta, etc. etc. Ça c'est l'aspect gameplay, pour moi, qui est à évaluer. Ensuite, on va avoir les critères, un autre critère important d'évaluation, on est sur un jeu de figurines, donc ça va être les figurines. Euh, bah, tout là, on va parler tout simplement sculpture, on va parler euh, de la qualité des figurines. Ça c'est hyper important dans un jeu. Figurines. Gameplay univers, je pense que là on a le triomphe indispensable du Wargame, euh, bah l'univers, en, en quoi il consiste Est-ce qu'il est approfondi Est-ce qu'il est immersif Est-ce qu'il est intéressant Ça, vraiment, c'est euh, à mon sens, ça, est, on est sur du 33,333% hein, d'importance dans euh, le, le, ce qui va faire d'un jeu un jeu qualitatif ou non. Euh, voilà pour les trois grandes lignes que je vais aborder, et ensuite... À mon sens, il y a deux autres lignes à aborder supplémentaires euh, qui vont nous intéresser avec un petit peu plus, on va dire, de, de recul et d'objectivité sur la durée de vie d'un wargame. Ça va être la communauté. Est-ce qu'il y a une communauté Où est-ce qu'elle se retrouve Est-ce qu'il y a des joueurs dans les clubs euh, Est-ce qu'il voilà, est qu y a des tournois Est-ce qu'il y a des compétitions Etc. etc. Et ensuite, l'actualité. Est-ce euh, que l'éditeur de jeu suit son jeu Est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses qui sortent Etc. Etc. Etc. Voilà où je vais vous emmener dans cette vidéo. Euh, avant de commencer mes propos, n'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous connaissez le jeu, à me donner votre avis sur ce jeu, qu'il soit positif ou négatif. Zéro filtre. La boîte nous a été envoyée par, par Mantic, mais on n'a pas de partenariat, donc je ne suis pas tenu de vous vendre des boîtes. Je vous donne tout simplement mon avis sur ce jeu. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Je serai totalement franc dans ma façon de parler. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on va la passer à l'essoreuse, cette boîte Kings of War. Et ensuite, eh ben, euh, je vous propose d'attaquer de, de, de, directement euh, le vif du sujet, et je vous ai dit, la première chose qui nous intéresse, c'est le gameplay. Quand on découvre le gameplay, on passe par cette boîte de base, hein, qui est, je vous ai dit qu'elle était derrière moi, mais vous la voyez pas trop, et maintenant vous la voyez peut-être un petit peu mieux. Cette boîte de base euh, Tempête dans les Comtés, qui est, qui est plutôt sympathique, 90 90€, vous avez deux armées, il y a 41 figurines par armée, il y a le manuel de général, et il y a un petit fascicule euh, pour apprendre à jouer, c'est relativement basique, c'est abordable en termes de prix, il y a la quantité de figurines qui vont bien, et la qualité de, de figurines est correcte, il euh, y a des trucs sympas, il y a des trucs qui le sont moins, mais c'est tout à fait correct. Le gameplay, en gros, euh, est-ce qu'il est immersif, oui ou non je pense que sur ce point-là, je répondrai positivement, ça me paraît bien ficelé, ça me paraît bien fait, c'est un jeu de bataille rangé, euh, la particularité de Kings of War c'est que vous allez jouer des empreintes au sol, donc en vérité les figurines que vous avez sur vos empreintes au sol, c'est-à-dire sur vos quadrilatères de mouvement, n'ont pas grande importance, d'autant que vous n'enlevez pas de figurines. C'est-à-dire que soit vous avez une unité qui est morte, soit vous avez une unité qui est en vie. Mais vous n'avez pas de figurine hein, en demi-force, euh, Ça, c'est un petit peu particulier dans le gameplay. À mon sens, à ma lecture du jeu, ça peut paraître pour un aspect négatif parce qu'en gros, euh, les points de destruction, enfin, l'aléatoire le, le, le, de destruction repose exclusivement sur des phases de morale puisque vous avez euh, une phase de tir et une phase de combat qui se clôture à chaque fois par une petite phase de morale. Et c'est cette phase de morale qui détermine si votre, si votre unité est détruite ou si elle reste en place. Donc il y a une alternative, hein, il y a, votre unité est un, peu, euh, est un peu azimutée et donc vous ne pouvez plus faire grand-chose avec. Mais globalement, euh, la destruction d'unité repose sur cette phase de morale et je trouve qu'il y a quand même... Une aléatoire à la lecture basique du jeu, tel qu'il est proposé dans Tempête dans les Comtés, je trouve qu'il y a une aléatoire assez importante autour de ça, à voir après avec une lecture plus profonde, que là pour le coup je n'ai pas, est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions pour fiabiliser, pour stabiliser, pour être plus structuré en termes de jeu. Passer ce point négatif en termes de gameplay, moi c'est vraiment celui-ci que j'ai repéré, je trouve que le jeu est relativement cool, euh, avec les quadrilatères de mouvement c'est assez instinctif, ça bouge, ça tire, ça charge, Voilà, on passe pas par quatre chemins, il y a une phase de magie qui est inclue dans une phase de tir, euh, vous payez vos unités, elles ont des capacités, vous pouvez leur payer des artefacts pour avoir un petit bonus. Il y a pas mal de choses qui tournent aussi autour des, des généraux, donc de vos personnages individuels que vous allez jouer, euh, qui vont forcément vous donner des, des bonus en, en, les, en motivant vos troupes, en les renforçant dans leurs attritions, etc., etc. Ça reste tout du moins un, un jeu qui est basé sur le scoring et l'objectif. Ça, c'est intéressant, euh, parce qu'on n'est pas sur un jeu de destruction brute. Il y a différents types de scénarios, les scénarios de butin, euh, donc euh, où vous devez aller c'est un peu du, du capture the flag, euh, donc euh, des scénarios capture the flag, des scénarios plus de tenir le terrain, où vous devez contrôler un objectif à la fin de la partie, des scénarios un petit peu mixtes, etc. Donc c'est relativement intéressant, il y a 12 scénarios dans le livre de base, donc ça c'est plutôt cool, il y, a, il, y a, il y a de quoi faire. Donc euh, voilà, et puis bah, on, on se retrouve clairement dans un jeu de géométrie, avec des manœuvres, comme je vous l'ai dit, d'emprunt au sol de quadrilatère de mouvement euh, et, euh, et de ce fait, euh, on, on retrouve un petit peu le contexte euh, de, de, du seigneur de guerre qui manœuvre ses troupes sur un champ de bataille. Je pense que ce jeu est, est fait pour être joué sur des gros formats. Le, euh, le starter vous propose euh, 700 points d'armée, je crois, euh, et il y a 42 figurines. Donc très rapidement, sur du format 2000 points, vous pouvez vous retrouver avec bah, 150, 120-150 figurines par, par, par, côté de, par joueur. Et là, ça commence à avoir de la gueule sur un champ de bataille. Il euh, n'y a pas débat, ça commence à, ça commence à causer et ça, c'est plutôt cool. Euh, autre point fort de ce gameplay, comme je vous le disais, bah, c'est le côté euh, empreinte au sol qui fait qu'en fait, vous allez pouvoir créer des dioramas en fait, que vous allez pouvoir déplacer, vous allez pouvoir vraiment vous éclater et surtout, les figurines ont peu d'importance dans ce jeu et euh, vous allez clairement pouvoir utiliser euh, tout ce que vous voulez en termes de figurines. Alors après, à voir si vous faites de la compétition et que vous allez sur des événements mantiques qu'ils imposent une restriction de jouer les figurines antiques, c'est tout à fait recevable. Maintenant, euh, le gros avantage, c'est que pour jouer à Kings of War, vous avez juste besoin du livre de règles, et en fait, vous pouvez prendre une armée, euh, une armée Battle, une armée Sigmar, euh, une armée d'un autre jeu Medfan, et euh, vous allez pouvoir bah, mettre vos figurines sur vos socles de mouvement et vous éclater. Ça, c'est un gros avantage, ça rend le jeu très accessible, et euh, ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, pour le gameplay, le côté immersif, moi, je l'ai trouvé bien. Euh, je rebondirai sur la simplicité des règles, la simplicité d'acquisition des règles que j'ai trouvé bien aussi. Les règles ne sont pas compliquées. Euh, donc, ça, c'est très bien. J'aime beaucoup quand euh, on comprend rapidement les règles ça, ça rend un jeu très instinctif mais qu'après, on, euh, on, on creuse avec la pratique du jeu, notamment bah, autour de la conception des listes, l'interaction des armées, des personnages, etc., etc. Là, pour le troisième point, je ne peux pas me prononcer. Je n'ai pas le recul nécessaire pour vous dire si le jeu a une lecture de fond, si le jeu est intéressant stratégiquement, je ne peux vraiment pas me prononcer là-dessus. Donc Je laisserai un point d'interrogation sur cette partie de ma notation et je resterai sur un bon gameplay et un bon, euh, une, bonne, euh, une bonne acquisition des règles. Voilà, Je pense que, que c'est assez clair. Là-dessus, je dirais point positif pour, pour Kings of War. Ce qui me permet de basculer sur le côté figurine. Et là, pour le coup, je vais aborder un point négatif parce que, euh, clairement, je n'aime pas les figurines euh, Kings of War. Je vous le dis tel, qu est, tel, tel que je le ressens. Euh, je mets un petit bémol parce que j'ai trouvé les figurines de la tempête dans les comtés cool. Euh, c'est des figurines que je, que je dirais correctes. Euh, c'est du, du plastique injecté comme les figurines que vous retrouvez dans plein d'autres jeux euh, que vous devez monter, montage relativement basique, vous avez un buste, deux bras, une tête à coller, voilà, et puis il euh, y a des cavaliers, c'est des espèces de cavaliers sur chien c'est des, des, des, des halflins, des petits hommes donc euh, sur des cavaliers où vous devez monter le, le, le canasson, plutôt le canidé je dirais, euh, voilà pour ça, il y a deux personnages qui sont en résine et j'aime pas la résine, mais hormis ça, donc la boîte, je l'ai trouvé bien, si je vais mettre une note sur les figurines de la boîte, je mettrai un 12 sur 20, j'ai trouvé, je, quand j'ai vu les figurines dans un premier temps de la boîte en photo, j'ai dit wow, « Waouh, les orques de la faille ont l'air vraiment cool », et en fait, euh, bah, quand une fois que j'ai monté, puisque j'ai monté les deux armées, c'est les half qui, euh, qui m'ont vraiment euh, tapé dans l'œil, je trouve que les half pour le coup, ont, ont, ont une petite vibe, il y a un truc... Euh, euh, très, euh, très Hobbit hein, on, va pas se, on va pas se cacher euh, Très culture semi-homme euh, Avec le côté ripaille festif euh, Et puis euh, le côté un petit peu euh, euh, Branque-ballant avec des figurines Avec des petits boucliers, des petites lames Des petites haches qui chevauchent des chiens, etc, etc. Je trouvais ça plutôt fun et les figurines sont plutôt cool Donc le côté Alphala m'a plus, plus parlé euh, sur, en, en termes de sculpture euh, Pour moi il y, euh, y a des choses Qui laissent à désirer, il y a des trucs qui sont un peu grossiers En termes de sculpture, des fois il y a des visages qui sont pas hyper bien fait, euh, donc, euh, donc je, je resterai sur un 12 sur 20 pour les figurines de cette boîte-là, en revanche, euh, là pour moi c'est le point négatif de ce jeu-là, c'est les figurines de l'ancienne gamme, alors j'y reviendrai dans la, part, dans la partie actualité, parce que il y a, euh, les, euh, y a les, les, les, les, les armées autour des ogres et les seigneurs des poussières, ce qui s'apparente un petit peu à des morts-vivants égyptiens, et les ogres, je ne vous raconte pas, vous savez ce que c'est, des ogres, mais qui arrive aussi encore avec une nouvelle boîte, et là je trouve que, encore une fois, les sculptures sont assez cool, et je les mettrai, je pense, dans le même niveau qualitatif de ce que propose Tempête Décomptée, par contre, sur tout ce qui est la gamme, qui est disponible, avec des starters qui sont certes pas chers, vous avez des armées à 2000 points qui coûtent 140 euros donc c'est vrai que c'est pas cher, avec à chaque fois 150 figues, je pense, des monstres, des géants, des des nuées, enfin des, des régiments, etc. Mais là, pour le coup, j'aime vraiment pas ces figurines-là. Je les trouve vraiment très très basiques. Et en 2022, bon, très honnêtement, quand on voit ce que plein d'autres éditeurs de jeux font, même en figurines monobloc, euh, bah c'est difficile de c'est difficile de ne pas comparer en fait la qualité des figurines. Et là, pour moi, c'est le point négatif à ce stade de Kings of War, c'est la qualité des figurines de l'ancienne génération. Mais j'ai bon espoir que les nouvelle sortie soit beaucoup plus prometteuse et pour moi ça va dans ce sens là puisque tempête dans les comtés je suis plutôt plutôt content j'ai même envie de peindre les armées euh, l'autre qui va sortir dont j'ai oublié le nom je vous en parlerai tout à l'heure euh, aussi plutôt satisfaisant et j'ai vu deux figurines passer, qui sont un espèce de géant, que je vais vous montrer juste après, et euh, un chevaucheur de dragon, euh, pareil, qui sont dans la même veine. Il y a quand même une charte graphique hein, qui est respectée, qui sont dans la même veine de, de ce qu'on voit là, avec Tempête dans les Comtés et, la, et le prochain starter. Donc, ça a tendance à s'améliorer, et ça c'est plutôt cool. Reste ce qu'il faut mettre en perspective, le fait que vous pouvez jouer à Kings of War avec vos figurines, quelles qu'elles soient, et ça c'est plutôt sympa. Voilà pour l'aspect figurine, et on passe sur le troisième pan de notation pour moi d'un de, de, jeu, c'est son univers. Là pour moi il euh, y a une zone d'ombre monstrueuse autour de Kings of War. Bah, c'est que quand je fais l'acquisition de, la euh, de cette boîte là, euh, ben, euh, j'ai le regret de vous annoncer qu'il n'y a pas d'univers en fait. Alors il y a, que vous ne voyez pas, donc il y a la boîte et il y a un petit fascicule. Que, qui est déjà rangé dans la bibliothèque Il y a un petit fascicule qui a nous relate euh, l'univers euh, Qui nous présente un peu l'univers Avec notamment la, on va dire, le, le, le principe de base Qui reste quand même quelque chose de très basique euh, Sur euh, euh, l'affrontement et la dualité du bien et du mal On est sur quelque chose d'assez classique dans le médiéval fantastique hein. Et euh, c'est quelques pages euh, avec euh, une ouverture sur euh, Tempête dans les Comtés, qui justifie on va dire narrativement l'arrivée des Orques de la Faille, l'affrontement avec les half etc., etc. Mais pour moi, il y a un véritable problème, notamment dans ce bouquin-là, dans le manuel du joueur, euh, parce qu'on n'est pas dedans en termes d'univers. Je vous explique, dans ce bouquin-là, il n'y a pas d'illustration, euh, ça c'est dommageable véritablement, parce que les illustrations nous permettent vraiment de... de bah de, de, de nous accaparer l'univers, de, de, de nous transposer dans l'univers où l'éditeur vous nous amener, et je pense que les illustrations dans un livre comme celui-ci sont indispensables, il y en a, alors j'ai dit il n'y en a pas, mais il y en a très très peu, je trouve, pour un livre de 250 pages, et euh, il n'y a pas de il n'y a pas de lore, quoi, il y a zéro lore, il n'y a rien du tout, on ne connaît pas l'univers dans ce livre-là, hormis le fascicule, je vous ai dit, débuter à jouer, il n'y a rien du tout, et ça, je pense que c'est à mon sens, hein, là je, là je parle à la titre personnel, je pense que c'est une erreur euh, de pas ne euh, pas amener, les, de pas amener les, les joueurs dans un univers parce que ça rend l'appréhension du Wargamer sur ce jeu beaucoup trop lisse en fait et tu pas l'impression de. Il n'y a pas d'identité. Voilà, c'est là où je veux en venir. Il n'y a pas d'identité de jeu. Euh, on sent que bah, on peut jouer avec toutes les figurines qu'on veut. Euh, on achète le livre de règles. En fait, on a, on a, on a l'organisation le, le, le, des empreintes au sol. Et bah, on peut faire un peu ce qu'on veut en termes de figurines, etc. Euh, je peux jouer, euh, euh, je peux jouer un, un peu tout ce que je veux. Donc euh, voilà. Donc euh, on peut jouer un peu n'importe quelle figurine. Il n'y a pas vraiment d'univers. Et je trouve que ça manque d'identité. Et ça pour moi c'est un problème. Et c'est le point négatif que que je recense véritablement dans, dans, quand je découvre Kings of War, c'est l'absence d'univers, ça c'est ça dommage, ça demande peut-être d'aller se documenter sur internet, d'aller trouver des trucs, des vidéos qui parlent de lore, d'aller euh, voir peut-être sur le site de mantique s'il n'y a pas un récapitulatif du lore, etc. etc. Mais c'est dommage qu'on l'ait pas dans la boîte de base, c'est-à-dire que le, la boîte de base elle s'adresse aux joueurs qui rentrent dans l'univers, et quand on rentre dans l'univers, il faut qu'on rentre totalement dans l'univers. Voilà, ça c'est euh, pour moi c'est le, le, un peu le voile, euh, le voile flou qu'il y a sur, sur ça, alors est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est quelque chose qui va s'étayer avec le temps, là je ne peux pas vous le dire, n'étant pas dans euh, l'équipe mentique de, de création du jeu, je ne sais pas, voilà pour ça. En termes de communauté, au niveau de ce jeu, euh, vous avez Discord et Facebook, il y a des pages Facebook, il y a des Discord. Euh, la question est de savoir où sont les joueurs, ça c'est intéressant. Donc là, si vous voyez la vidéo, vous êtes un joueur mantique, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, comme ça les joueurs pourront vous trouver. Vous mettez euh, tel, euh, tel département, tel club, on joue à Kings of War ça vraiment n'hésitez pas à le faire, ça fait, euh, ça fait plaisir et puis si ça permet à des joueurs d'en rencontrer d'autres et puis bah, pour nous d'aider la communauté à se développer, c'est toujours avec grand joie qu'on le fait, il n'y a pas à dire. Moi l'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter le truc de mon point de vue et puis savoir vous ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous tente. Moi honnêtement j'ai bien envie de tenter un rapport de bataille autour de ce jeu, justement en me faisant plaisir avec les figurines parce que j'ai pas mal de figurines de l'époque de battle et tout et ça me ferait vraiment plaisir de les mettre bah, de créer mes petits socles de. de créer mes petits mes petits dioramas et de faire un truc et de vous proposer un rapport de bataille. Ça, ça, me, ça me chauffe bien. Mais pour ça, évidemment, euh, les gars, faut le dire en commentaire. Et puis il faut que, faut que c'est un petit peu.. Euh... Un petit peu d'écho quoi, hein c'est-à-dire que s'il y a 3 likes et 2 commentaires, euh, ça le fait pas quoi, on sent bien qu'il n'y a pas d'intérêt, donc vraiment, euh, bah, je vous invite encore une fois, si vous voulez un rapport de bataille, mettez un pouce bleu, comme ça, ça nous permet d'évaluer, s'il y a beaucoup de pouces bleus sous la vidéo, ça veut dire qu'on fait un rapport de bataille, et s'il n'y en a pas assez, c'est que bah, vous n'êtes pas assez intéressé, donc on fera la passe sur ce type de contenu. Voilà pour ça. Euh, après, en termes d'actualité, là, c'est intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, moi, je suis en discussion avec, euh, avec Denis de Mantique, et puis je pense que plein d'autres le sont, d'ailleurs, parce qu'il est très accessible et il est actif sur les différents Discord et les différentes pages Facebook, donc ça c'est cool, GG à lui euh, qu'est-ce qui se passe autour de ce jeu donc je vous ai dit, il y a, une, il y a un nouveau starter hein, un deuxième, dans ce alors c'est pas un deuxième parce qu'en fait il y, en a, il y en a déjà eu plusieurs en vérité mais il y a une nouvelle gamme un petit peu de figurines qui arrive avec un nouveau starter donc ça c'est cool, c'est de la nouvelle fixe de manière euh, quantitative euh, et ça c'est plutôt sympa avec les ogres et euh, les espèces de les, et les ogres et les espèces de de squelette mort vivant, j'ai plus le nom je suis désolé mais vous allez voir l'affichage donc vous aurez le nom de la boîte, je vous fais apparaître les figurines à l'écran aussi Donc voilà ça ça arrive dans les prochaines semaines slash mois et vous avez aussi la sortie de deux figurines que j'ai trouvé très cool pour le coup Le géant qui est pas déconnant du tout et le chevaucheur de dragon qui est pas déconnant du tout, deux belles figurines je pense euh, qui sortent aux alentours. Alors, le, ah, j'ai sais... un doute sur le prix, et je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je ne vais pas vous le dire. Euh, autre chose de cool, c'est la boîte avec euh, les artefacts et, et les pouvoirs psychiques, les pouvoirs magiques. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça aussi, ça sort en séparé. Et je pense que c'est indispensable. Euh, et puis voilà, je pense réellement avoir, avoir fait le tour de, de ce dont je voulais vous parler. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, je suis toujours fan de découvrir des jeux. C'est toujours un plaisir de monter les figurines, de les peindre, de découvrir les univers, donc voilà. Si vous êtes un éditeur de jeu et que vous vous êtes saucé en vous disant « Tiens, je passerai bien ma boîte de jeu à l'essoreuse Creative Wargame », envoyez les gars, envoyez, euh, et, je serai, euh, et ben je serai très content de réaliser une critique de, du jeu en toute objectivité, point négatif, point positif, on parle avec honnêteté à nos communautés, ça c'est vraiment euh, un point d'honneur qu'on veut garder sur Creative Wargame, euh, voilà, on n'est pas là pour euh, enfiler des perles, ni épépiner les raisins. Les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame, je vous dis ciao les seigneurs de guerre